Quelque chose, où ça rappelle quelque chose aux deux jeunes dames qui sont à côté de moi, euh, mesdames Marwa Hazweni et Raou Bonjour, ça va Bonjour. Alors Roxette, vous connaissez Non, c'est l'alcool, hein, ouais. Ouais, c'est les années 80, <rire> c'est ma période. Ouais, tant pis, claque pour moi. Donc, euh, on, va, on, on, va, on va parler effectivement euh, ce matin de Social Media Club Tunisia, puisque oui. demain bah, vous organisez euh, avec plusieurs autres clubs et associations une journée dédiée au métier du digital. Mais avant de nous, nous parler de cette journée, bah, est-ce que vous pouvez euh, nous dire bon, ce club Ça consiste en quoi Parce qu'il est super beau, hein, le titre Social Media Club euh, Tunisia. au téléphone, elle m'a dit c'est le SMCT. <rire> Alors <SMCT. Hashtag rire> SMC Tunisia. voilà donc Social Media Club Tunisia, Il est fondé en 2013, donc par Monsieur Abdelkrim ben Abdallah et Mme Béjannar. Euh, on est euh, un club parmi 600 clubs dans le monde. Quand même. Ouais. Quand même. Énorme. Énorme. Ouais. Ouais. Et vous bossez. À la mesure de ce chiffre Oui, euh, on est parmi les en fait, les clubs les plus euh, qui travaillent le plus euh, parmi les 600 clubs. Donc, euh, et et qu'est-ce que vous proposez vous en tant que club C'est quoi euh, J'ai l'impression que c'est une communauté, c'est ça avant tout. Exactement. Donc, euh, okay. on est tous des bénévolats. Ouais. Euh, on travaille et en plus, on a le social media club. Mmh. Donc, euh, en fait, le Social Media Club, il organise des ateliers ouais. gratuits. Donc, j'ai dit bien, ah, je dis bien <rire> gratuit, donc de chaque bien, deux ça. semaines. Ça veut dire que c'est le bon plan, vous. Hein ah, oui. Donc, il faut ouais. noter, il faut noter ça. Hein, Social oui. Media Club Tunisien, notez ça. Hein. Donc, des euh, formations gratuites, hein, ouais. c'est pas donné de nos jours. Oui. <rire> voilà. Donc, donc euh, un atelier chaque deux semaines, ouais. donc euh, euh, un atelier, donc une formation autour du digital, que ce soit sur euh, le référencement naturel, le community management, du un thème digital. Chème, fait, euh, on invite euh, parfois des euh, speakers, des speakers bien euh, bien. pour faire les formations gratuitement. Et euh, voilà. Et, et grosso modo, ben on, va, on va dire, ben, le but un petit peu hein, de ce, cette communauté, hein, de, ce, de ce club, eh ben, c'est en fin de compte euh, d'améliorer l'employabilité, c'est aussi de faire connaître les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, au, aux jeunes et aux moins jeunes aussi. Voilà. Bien sûr. Euh, en fait, pour ce qu'on ce qu a remarqué dans les ateliers, qu'on a les différentes tranches d'âge. Donc mmh. on a les étudiants, les lycéens des fois, euh, des gens du domaine, ouais. donc euh, des gens plus âgés qui veulent savoir c'est quoi oui. le digital, c'est quoi le marketing, c'est ces nouveaux métiers. C'est bien, ça veut dire que même une personne bon, à la retraite, il, il peut s'inscrire oui, au avant. club. Oui, oui. Et, et vous adapter un petit peu la formation au profil ou euh... Exactement, dans non. les ateliers gratuits, euh, en fait, mmh. on... Ce pas très très approfondi. Mm -hmm. Donc du coup, euh, on fait des trucs basiques que tout le monde peut, euh, peut connaître. Et, vraiment... on ouais. et on s'arrête. Et on s'arrête lorsqu'il y a des questions et tout. On s'arrête, on explique pour, euh, pour oui. tout le monde. Ça ouais. veut dire euh, ambiance, euh, bon enfant. C'est-à-dire euh, qu'il peut y avoir un public d'avertis, de curieux. Et oui. puis on peut, on peut poser n'importe quelle question. Hein. Mais bien sûr. C'est oui, en <rire> oui. Du genre, euh, comment on se fait de l'argent en ligne Oui. Comment ah, oui. ah, En fait, c'est des <rire> thèmes, des thèmes. Plusieurs façons. Mais c'est un atelier, donc il y a des échanges entre les professionnels et les étudiants. Parfois, un étudiant euh, veut donc mm -hmm. euh, euh, donc euh, donner son savoir-faire donc euh, à propos de ce thème. Donc, et, aime, euh, une fois euh, une anecdote en fait. Une fois, il y a un parmi les invités mm -hmm. qui mm -hmm. a continué à former ouais. tout le reste de l'atelier. Euh, ben c'est ça, parce qu'ils voilà. étaient tellement pris que le, le, le monsieur était tellement pris qu'il voulait, il voulait partager oui. ses connaissances. Voilà. Et, et, ça, et, ça ça, nous fait, et ça nous fait énormément plaisir. Ouais. Ça c'est l'esprit le, le bon, bon enfant et voilà et, en et, fait le slogan terme, le slogan pardon oui, le slogan, en slogan <rire> le slogan <rire> en fait euh, if you get it share it, c'est-à-dire on partage l'information. Oui. Si on a une information, on la partage avec tout le monde. Et puis, encore une fois, on rappelle, hein, vraiment l'entrée est gratuite, on peut y aller, on peut partager ça. Et puis, euh, je sais aussi que qu'il euh, y a plein d'autres projets en vue. Mm -hmm. Oui, exactement. Euh, donc, euh, nous avons demain un événement. Ouais. C'est euh, les... demain Demain, ah, oui, c'est demain. Oui, euh, donc à l'hôtel Abu Hum, sympa euh... pour la pub, continuez <rire> donc euh, un événement euh, Les nouveaux métiers de digital, donc, euh, sponsorisé par l'agence de communication TSA ah, et donc, un, en, partenariat en partenariat avec Jessie euh, Ramal-Glil, ah, oui. organisé bien, oui. bien sûr par Social Media Club D'accord. Euh, donc on va relancer euh, donc, le, le club Social Media Sous mm -hmm. et aussi euh, on va expliquer donc, les euh, nouveaux métiers de digital. Euh, Qu'est-ce que vous, vous entendez par les métiers? du digital, euh, je, je sais, que vous avez expliquer, expliquer ça demain, mais je suis curieux, moi, <rire> moi, moi digital c'est quoi, c'est tout ce qui est, est relatif à internet, euh, euh, au, au numérique, voilà, aux réseaux sociaux, donc euh, maintenant, il euh, n'y a plus les postes juste de médecins, ingénieurs. Euh, ah, oui. Ça veut dire qu'il y, y a beaucoup de métiers euh, qui sont en ligne maintenant. Hein, voilà. Et puis, il y a beaucoup de créations. Euh, si je note, il si y a des dizaines si et des, des dizaines de métiers. Community manager, euh, social you. media manager, euh, SEO manager. Manager. Manager. manager, des Uh, Digital Planner, il y en a tellement beaucoup de métiers, ouais. uh, donc ça aide énormément à l'employabilité. Employ... Et, et puis c'est super parce que uh, les étudiants qui vont uh, rentrer là uh, le 15 ou le 12 septembre, ouais. et ben, ils peuvent venir parce, parce qu'ils vont, vont avoir une idée un petit peu de, de, de, de ce qu'attendent. De ce euh, que sera fait l'avenir Parce que vous venez de le dire Il hein, y a ouais. beaucoup de métiers qui euh, sont là en cours de création Qui vont être créés demain mm -hmm. Et euh, ben, c'est ça, hein, demain mm -hmm. vous allez parler de ça à partir de quelle heure 8h, 9h, 10h 10h, 10h Donc nous avons pour le moment ensemble 17 inscriptions Et c'est possible encore s'inscrire euh, non, non, non. non. c'est clos, clair. ça y est. En fait, oui. les classes sont limitées, ouais. donc euh, les, les personnes qui, qui sont inscrites déjà, mais... Mais vous allez recommencer ça, vous m'avez dit que toutes les deux semaines vous faites une formation. <rire> non, ça pour les ateliers, pour l'événement de demain, on fera un autre, à Sousse, et ceux qui n'ont pas participé pour cette euh, édition, mm -hmm. en fait, ils vont participer pour la prochaine édition, ils seront les premiers. Est promis oui. d'autres okay. <rire> euh, projets, je sais, à part demain, euh, l'événement de demain euh, sur les métiers du digital, euh, vous êtes en train de plancher sur autre chose. Donc, euh, nous avons un projet de Digital Marketing Club. Ouais. Donc, euh, c'est une initiative de Social Media Club de, de faire des clubs au sein des universités. C'est bien. Donc, euh, faire un club, euh, donc que ce soit l'université, donc c'est euh, autour du digital ou non. Donc euh, nous, avons, nous allons faire euh, aider les étudiants à créer son propre club, faire des formations, des ateliers, euh, donc euh, des camps euh, au sein et des, des pas universités. c'est hein, ce que vous proposez donc, là. Hein. Donc nous, euh, le ministère de l'enseignement supérieur, donc euh, nous, et nous avons contacté, il nous a contacté pour une collaboration. Wow. Oui que ça avance de petit à petit oui. on, va essayer de, on espère que, que qu aujourd'hui bah, ça va donner un petit coup de pouce hein, sur au euh, programme. d'autres peut-être d'autres projets exactement en fait on a deux grands événements oui. le digital job fair mm -hmm. on a fait la première édition en avril mm -hmm. et on compte faire la deuxième édition en 2019 début 2019 euh, c'est un, une rencontre entre les chercheurs d'emploi et les entreprises. Bravo, ouais. bravo. Ah, Vous ouais. pensez déjà à 2019. Et spécialement, un club. Ouais. spécialement pour les métiers du digital. Eh bien, c'est notre ben, Merci beaucoup, hein. les filles. Merci d'être venues au studio 1, hein, surtout un samedi. Et puis, euh, merci d'avoir partagé votre bonne humeur. Peut-être un dernier mot, parce que je sens que la recherche a quelque chose à dire. Allez-y, allez-y, allez Donc, merci beaucoup, Monsieur Aymane Loulini. Merci, Jessie euh, Vila, et merci toute l'équipe Social Media Club. Et et merci à tous pour et... l'invitation. <rire> Oui. Et, et merci, à vous, merci à vous. Merci beaucoup. Très belle journée à, à vous, hein, les filles. Et puis euh, surtout, euh, pensez, pensez à la soirée que vous avez peut-être prévue euh, ce soir. Why ouais, Feel Saturday Night euh, Bah oui, c'est ma transition, je sais pas. Elle est moyen, moyen. je d'accord. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> ok, je vais retravailler ça. Allez, Saturday Night, normalement, il y a un petit peu plus de rythme. Allez, Noël, c'est à toi de jouer là. <rire>